Bah, on avait eu l'occupation euh, euh, le plus possible clandestinement, même si on est, moi j'habitais encore chez mes parents, je n'étais pas un clandestin au plein sens du terme. Quoi. Mais euh, euh, ce qu'on avait, c'était, euh, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire pour distribuer. Ce qui nous préoccupait le plus, c'était la population, ce n'était pas les d'informer la population sur sa, la nécessité de se battre contre l'occupant. On a rencontré euh, dans les camps, on a rencontré des Allemands civils qui travaillaient et euh, ça nous a conduit à quelques discussions entre nous parfois. Euh, moi j'ai toujours défendu l'idée que ces gens-là euh, n'étaient pas forcément des nazis, ils travaillaient, ils étaient bien obligés de travailler, comme les français travaillaient chez nous, etc. Et qu'il euh, fallait les respecter à ce titre. Euh, après c'est leur responsabilité, mais dès l'instant où ils ont avec nous, euh, ils savent bien ce qu'on est, avec notre nu-rayé, etc. ils savent bien ce qu'on est. Euh, et qu'ils ont euh, un mot euh, sympathique, un mot euh, aimable envers nous, euh, en allemand, euh, qu'il fallait apprendre à connaître, etc. Euh, euh, moi, j'ai toujours défendu, il ne faut pas, dé, il faut pas dé, confondre les SS et les Allemands qu'on qu rencontre euh, au travail, ou des choses comme ça. Les SS, ils ont fait un choix. Ceux qui sont là, ils ont fait un choix. Donc euh, ils ont fait un choix, ils sont du côté de, du régime, du côté du système. Et ce sont eux qui font euh, les larbins sur notre dos. Euh, bon, euh, peut-être euh, oh, 3-4 ans, peut-être un peu de retour. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, je parlais avec des copains, et qui me disent, bah, tiens, on part, on part en Allemagne, euh, telle date, euh, pour euh, rencontrer des gens, etc. Euh, bon, évidemment, on ne va pas te demander de venir avec nous, parce que... Et pourquoi vous ne voulez pas me demander à moi, avec vous Vous avez peur que j'aille dire que les, les, les, les, les, les Allemands sont tous des fascistes Il ne <rire> que je dise ça. Non, non, moi, si, si vous souhaitez que j'aille avec vous, euh, j'irai avec vous et, et je m'engage à être très, très correct à l'égard des Allemands. Ça ne m'empêchera pas de, passer, de dire ce qui s'est passé dans les camps, bien sûr. Mais je ne dirai pas pour autant les Allemands. Il y a eu les nazis, il y a eu les nazis, ça a existé. Il y a aussi eu des Allemands qui se sont battus contre le nazisme. Donc il faut, là-dessus, avoir les pieds sur terre. Et si je peux rencontrer des Allemands, ça ne me dérange pas du tout, même si on arrive à parler de cette période de l'histoire.